Hey Jay, let me hear some. Pas très loin d'être calibré, je sais que tu vas me détester Tous les soirs à moitié bourré, toi qui me vois complètement pété Je suis désolé de ce que j'ai fait, à minuit plus où Moi je voulais juste les papiers, mais le padre t'avais pourtant pris Tes insomnies, peur d'être bloqué sur toi bébé Je suis détruit ou prêt à pleurer pour toi bébé Reçois mon amour comme super héros bébé Apercevoir la fin de nos numéros bébé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 je résisterai à des sentiments. À quoi ça sert de m'espionner si toi tu ne fais que me guetter? Ouais, j'arrive, prépare tes valises. Cette engueulade me démoralise. dégoûté par ta jalousie, je me taille enfin aux États-Unis. Hein des insomnies, peur d'être bloqué sur toi, bébé. Je suis détruit ou prêt à pleurer pour toi, bébé? Sois mon amour comme super héros, bébé. Apercevoir la fin de nos numéros, bébé. Maintenant emballé par la haine, à la fin mon esprit repris à la chaîne. Dis-moi tu sens mon regard sur tes lèvres, qu'à la fin de mes rêves, je les sens sur les chaînes hein, Sur la hein, chaîne internationale, hein. je suis ton prince et toi ma reine. Sur ton oxygène hormonal, je peins sur toi ma belle. Hein. Des insomnies, peur d'être bloqué sur toi, bébé. Je suis détruit